Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Year 4 notre partie avec les Ottomans. On avait un grand empire, souvenez-vous. Euh, je me suis rendu compte que, en donnant seulement des territoires à Bassora et euh, à la Perse, j'ai suffisamment donné de territoire pour avoir des nouveaux marchands. Donc on va transférer de la puissance commerciale depuis Bassora et la Perse. Ça m'a l'air d'être les nœuds les plus intéressants. Astrakan, il y en a 12 qui part et je pourrais transférer 6. Là, de toute façon, ça part vers des nœuds que j'ai. Peut-être Astrakan ce c'est plus intéressant, transférant la puissance commerciale avec le dernier. Euh, mes revenus commerciaux étaient de 35. On verra dans quelques jours, dans le mois prochain en fait, si ça a bougé. Euh, et on va déclarer la guerre. Tout de suite. J'ai oublié de vérifier qu'on n'avait plus de l'assitude de guerre. Apparemment, c'était bon. notre gros voisin qui est l'Afghanistan. Hmm, on va pas piquer le général. Je sais pas à qui je pique, donc on va éviter. On a des gens qui ont eu mal à rentrer chez eux parce qu'ils avaient un trajet initial euh, tant que rebelle et ils l'ont perdu. Enfin, rentrer jusqu'à la frontière de l'Afghanistan, disons. Ah, on peut passer chez la Transoxienne. Alors, réforme gouvernementale, ça c'est gratuit et ensuite la famille copulis s'applique en ottoman jusqu'à la mort du roi ou de la reine, c'est une reine je crois oh, j'ai aucune idée est-ce un je sais pas du tout un... on a des sultans Osmanoglu Osmanoglu c'est un nom assez courant mais à chaque fois il les appelle Kosem sultan, c'est marrant Kosem sultan Osmanoglu D'accord. Euh, motif national d'impôts et corruption réduite Corruption c'est très intéressant C'est par corruption annuelle, d'accord Ou lors des points On va quand même euh, mettre le soutien À a quel âge par contre 34 ans Ah si, donc si j'en profite euh, 20 ans euh, Disons 10 ans, ça fait 2 points de corruption perdus 20 ans, ça fait 4 points de corruption perdus à condition que je sois assez corrompu pour que ça dure longtemps, mais... à condition que mon pays soit corrompu au moment où on peut perdre de la corruption. Mais ça, c'est une autre histoire. On va continuer parmi les provinces que nous pouvons convertir. Orthodoxe, facile à convertir, tout ça, tout ça. Deli occupe pour les balouches. Ah j'ai un peu rejoint leur guerre. Ah je suis en guerre contre lui, ces gens-là. Ah, si j'avance pas, je pourrais pas réclamer les territoires que je n'aurais pas dont je n'aurais pas le contrôle. Euh, j'ai... Notre autre armée ouais, est qui arrivé. par le... est arrivée. Je... Le siège de cash est tombé. J'aimerais vraiment toucher Delhi ou Kuchara. Hein. Tout ça de ou alors sinon on s'en reprend à la Transoxiane juste après. C'est une autre option qui peut être très efficace. Euh, Autriche, c'est en 13 que ça s'arrête. Je pense j'ai le temps de faire encore une guerre contre la Transoxiane. Le de Kaboul est tombé. Je vois bien disparaître euh, pour moi vous. J'ai pas du tout vu et j'ai cliqué. Ça c'était ignorant leurs exigences honteuses. Ça veut être les oulémas perdent des points, à mon avis. Deux marchands, c'est bien ça. 27, 23, 86. Et on est passé à combien 44. On était à 35, je crois, donc on a gagné 10 ducats grâce à deux marchands. Il faut dire qu'il y a 9 ducats qui partent vers la Crimée. Et encore pas mal qui transitent jusqu'à Constantinople. Et de ce côté-là, on transfère 15 directement là et 21 qui partent après là-bas. Là Peut-être que c'est plus utile de tirer là-dessus parce que là j'ai 8, 6 qui partent vers Constantinople, me dit-il, mais en pratique, il n'y a rien qui part. Hein. Transfert de puissance à la place d'Astrakhan, on va dire. Et je me rends compte que j'avais pas arrêté la pause. Euh, je vais essayer de vous résumer ce qu'on a fait. Je viens de faire la paix avec les Mamelouks. J'ai fait la paix avec Hormuz et j'ai réclamé deux provinces. Non, plus que ça. Deux provinces pour moi et deux pour mon et pour deux pour euh, J'ai fait la paix avec euh, les Mamelouks et j'ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six provinces. La dernière province coptière que je revendiquais. C'était une façon de prendre jusqu'au golfe de Syrie. Euh, une petite province désertique, une autre petite province désertique, la grosse, grosse province, plus deux petites provinces désertiques de ce côté-là. Voilà, ça me permet de monter mon nombre de provinces. On est à peu près à 300. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Il faudrait que je passe la tech administrative. Pour ça il me faut des points et idéalement l'institution. Du coup on a fait un autre pas en avant sur l'institution. J'ai quatre provinces qui l'ont adoptée. Pas mal, mais elle représente juste 3%. Celle-là, elle l'a adoptée aussi. Ça doit être un sacré nœud commercial. Carrefour régional, bon. Ça serait pas de proche en proche normalement, commerce mondial. Et Dianne, ça répand vite, c'est une grosse province Corelli ça répond vite aussi Là Biga ça répond très très vite Et là c'est adopté aussi C'est un truc de niveau 2 aussi Pas très étonnant Et Célanix, ça va aussi avancer très vite à mon avis Dès que Biga l'aura pris Ça risque de se répandre euh, par euh, contact maritime Bon, c'est plus qu'une question de temps euh, côté Pologne, j'ai relancé des revendications. Je vais avoir quelques provinces à prendre au cas où on se trouve en guerre contre eux. Côté Autriche, la trêve va se finir tout prochainement. La Croatie s'est libérée. Garantie par Venise. C'est pas très fort ça. Et la majorité de leur territoire appartiennent à la Hongrie. Quoi qu'il en soit, on va repasser sur des guerres en Europe.